alors maintenant on va revenir à on va un peu oublier le, le wifi on, en, on y reviendra vers la fin parce que ça, ça pose quand même pas mal de, de problèmes encore donc on va regarder donc une couche que, que vous connaissez enfin, vous connaissez un peu qui est donc la, la couche LLC, Logical Link Control. Donc, Logical Link Control, c'est l'HDLC que vous aviez vu l'année dernière. Mais on va absolument pas l'utiliser de, de la même manière. Alors, je vous rappelle la théorie. Quand je suis dans le mode Aussie, au niveau du mode Aussie, j'ai une couche liaison. Cette couche liaison a pour but de sécuriser ou de fiabiliser la transmission. C'est-à-dire qu'en dessous, j'ai un canal bruité, et au-dessus, j'ai un canal sans erreur de transmission. Donc avec des protocoles qu'on a vus comme ARQ, donc Active Request, qui vous permet de demander une retransmission quand vous récupérez une trame qui a un mauvais CRC, donc, qui sont les, les plus connus. Et l'année dernière, vous avez vu le protocole HDLC, High Level Data Link Control, qui permet de faire ça. Donc dans le modèle OSI, ce qu'on suppose, c'est qu'en dessous, on a une liaison physique qui est point à point. Donc on a vu la dernière fois que quand on prend un réseau Ethernet, n'importe quel réseau local, c'est plus vrai, on a plusieurs équipements qui sont... Connecté au même support. Donc, on avait deux choses. Une couche MAC qui me permettait d'être le seul, un instant donné, à pouvoir émettre sur le support. Le support diffuse plus ou moins. Si on est dans le vrai modèle de la prévision, c'est le coax qui envoie partout. Si on est en mode commuté, eh c'est un coax intelligent qui n'envoie qu'au bon destinataire. Mais ça c'est une optimisation, on peut toujours considérer qu'on envoie partout. Et c'est l'adresse destination qui va permettre donc d'avoir qu'un seul équipement qui reçoit l'information. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici Grâce à ma couche MAC et à mon adressage, eh bien j'ai réémulé une liaison point à point entre deux entités quelconques sur mon réseau local. Donc si je reste dans ma vision réseau local, donc ça, ça devient la couche 1, on permet de communiquer avec n'importe quel équipement, avec des données binaires, et ensuite, eh bien, je dois introduire ce niveau liaison. Donc c'est ce qu'on a avec Logical Link Control, ici, qui va nous permettre, si on veut, de contrôler les erreurs de transmission entre deux entités quelconques sur le réseau. Donc, on pourrait, par exemple, ici, imaginer, remettre un <coughs> protocole genre HDLC sur le réseau. Donc, on va retrouver euh, ce genre de choses. Alors, en fait, il y a aussi une énorme différence entre le modèle OZI des années 70 et le réseau local des années 80. Là, le canal est très bruité. Le taux d'erreur est relativement important. Pas complètement énorme, parce que sinon on ne pourrait pas prendre des mécanismes genre RQ, mais le taux d'erreur est relativement élevé, ce qui fait qu'on a besoin de, protéger, de se protéger contre des erreurs de transmission qui arrivent fréquemment. Ici, le taux d'erreur est relativement faible. On est... alors si on est sur du, de l'Ethernet, on va avoir un câblage qui va être relativement résisté, bien fait, qui va nous éviter les perturbations, etc. Par exemple, je parle toujours de paires torsadée. Et pourquoi on torsade la paire Eh bien, parce que si vous avez des perturbations électromagnétiques, elles ne vont pas être d'un seul côté d'un câble, mais elles vont à peu près arriver sur les deux. Donc si vous avez un codage Différentiel des tensions, eh bien vous pouvez éliminer un certain nombre de, de perturbations grâce à ce torsadage. Donc vous avez plein de petites astuces comme ça qui vous permettent de réduire le taux d'erreur. En plus, on part court 100 mètres sur du température torsadée, et les règles de câblage vous disent qu'il ne faut pas le mettre à côté du moteur d'un ascenseur, à côté d'un néon. Parce que là, vous risqueriez d'avoir justement pas mal de perturbations. Ce qui fait que le taux d'erreur ici, il est très bas. Sur du filaire. Quand on n'est pas sur du vrai filaire, c'est-à-dire qu'on est en Wi-Fi ou en, en CPL, en courant porteur, là, on a des erreurs de transmission. Wi-Fi parce que c'est du radio, courant porteur, comme on l'a vu tout à l'heure, bah parce que c'est un câblage qui n'a jamais été fait pour les transmissions de données. Et là, évidemment, le moteur de l'ascenseur, le néon, il est juste à côté. Donc, il y a plein de perturbations. Par contre, ce que l'on va faire, c'est au-dessus, on va rajouter, au niveau de l'OFDM et euh, donc des techniques de codage, on va rajouter des codes correcteurs d'erreur. Et donc, ce qui fait qu'au-dessus, le taux d'erreur résiduel est relativement bas. Donc, ce qui fait que ce qui va arriver à ma couche LLC est presque toujours sans erreur. Donc, ouvrir... Une connexion ici pour euh, corriger des erreurs de transmission, ben c'est de la perte de temps, c'est de la perte de mémoire, c'est du ralentissement parce qu'il faut faire des échanges protocolaires. Donc ça, c'est un, un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'au-dessus, je suis en mode datagramme. J'envoie des, des données IP qui peuvent arriver n'importe quand. Donc quand est-ce que je dois ouvrir ma connexion Quand est-ce que je dois la refermer quand j'ai une adresse IP, comment je vais retrouver l'adresse MAC Enfin, on a tous ces, tous ces problèmes qui fait que se mettre en mode connecté ici, ça a peu d'intérêt. Donc, ce qui fait que le mode de fonctionnement que l'on va utiliser le plus souvent dans LLC, c'est le mode de fonctionnement d'Atagram. Donc, on ne va absolument pas rajouter un traitement protocolaire aux données qu'on émet. Si elles sont perdues, elles sont perdues. Et ce sera aux couches hautes de, de récupérer. Donc le mode collection orienté que vous avez vu l'année dernière avec HDLC, eh bien lui, il est euh, très très très peu utilisé sur, sur les réseaux Alors vous avez un troisième mode hybride qui a été défini. Ce, ce troisième mode hybride permet dans, dans l'industrie d'avoir un fonctionnement intéressant, par exemple. Si je, dois, si je veux envoyer un datagramme, j'envoie une trame, elle arrive de l'autre côté. Si je voulais le faire en mode connecté, je dois envoyer la trame SABM, vous vous rappelez de cette trame ouais. Donc, set asynchronous balance mode. Alors là, on va l'étendre, ce sera SABME, voyez les programmes. Donc, cette asynchronous balance mat extended. Donc, vous avez votre unnumber acknowledgement. Vous envoyez votre trame d'information. Vous récupérez une trame receiver ready. Et ensuite, vous fermez la connexion avec une trame disconnect. Et on acquitte cette trame. Donc, ça, c'est le mode de fonctionnement normal d'un mode connecté pour envoyer un, pa un paquet, une trame, et être sûr qu'elle est arrivée de l'autre côté. Donc ça, c'était le type 1, datagramme classique. Type 2, mode orienté connexion. Donc vous voyez qu'il n'a un intérêt que si on émet plusieurs paquets de suite, plusieurs trames de suite. Et vous avez un type 3. Donc le type 3 vous permet d'envoyer un datagramme et d'en avoir l'acquittement par la couche liaison. Ou la couche LLC. Donc là, on n'ouvre pas la connexion, etc. Donc c'est un peu plus efficace. Alors pareil, ce genre de truc, c'est une rareté. Vous n'en verrez jamais dans les réseaux. Et en fait, si vous mettez un analyseur sur votre réseau, eh bien, vous verrez presque uniquement donc, des, des trames d'attaquants. Alors, si on regarde le format de la trame, bon, c'est pas terrible. En fait, vous vous rappelez du, du format HDLC. Dans le format HDLC, on a des fagnons au début pour dire euh, « ça commence », un fagnon à la fin pour dire « ça se termine », un champ adresse qui, en mode équilibré, ne sert pas à grand-chose, un champ contrôle sur un octet, et deux octets de CRC. Alors déjà, dans cette trame, il manque quelque chose. Dans cette entête, HDLC, que vous avez vu l'année dernière, il manque un champ fondamental. Il manque le protocole de niveau supérieur. C'est-à-dire que quand je reçois ça, je ne sais pas à quelle entité de niveau 3 je vais le donner. Alors quand on fait du X25, ce n'est pas un problème. Parce que quand j'utilise HDLC, je sais qu'au-dessus, j'ai un tramage X25. Hein, une paquetisation X25. Donc ce qui fait que bah, là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a qu'un seul protocole de niveau 3. Dans les réseaux locaux, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait la visio, on avait été voir au niveau d'Ethernet les protocoles de niveau 3. On avait vu 800 pour IPv4, 86 DD pour IPv6, 806 pour ARP, etc. Donc déjà, on a plusieurs protocoles de niveau 3 possibles. On vient d'en voir un autre avec l'authentification, les trames... EAP, donc d'authentification qu'on vient de voir pour 80210 Donc, il y a plein de protocoles de niveau 3, donc il faut arriver à les identifier. Ça manque dans HDLC. Bon, on va le rajouter dans LLC. Donc, c'est ce qu'on va avoir ici, deux octets, qu'on va appeler le Source Service Access Point et le Destination Service Access Point. Dans l'autre ordre. Ça, vous allez voir, ça ne change pas grand-chose. Donc ce truc-là va nous dire l'entité protocolaire qui émet et l'entité protocolaire qui reçoit. Alors à part de très rares exceptions du genre on ferme tout, on casse tout et autres, donc une unité de gestion qui dirait à votre réseau tout va, il faut tout arrêter, donc on enverrait à chacun des protocoles, généralement, là où majoritairement la règle ISO vous a toujours dit qu'une entité protocolaire dialoguait avec son entité protocolaire et homologue, et distante. Vous n'avez pas du X25 qui va parler avec de l'IP. Vous avez du X25 qui va parler avec du X25, de l'IP qui parle avec de l'IP, mais vous n'avez pas vraiment d'un entité protocolaire qui va parler avec une autre. Ce qui fait que, à part de très très très rares exceptions, bah les deux sont identiques. Donc ce qui fait qu'ici, DSAP et SSAP seront les mêmes. C'est pour ça que l'ordre n'est pas, pas très important. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a Alors suivant l'ordre de transmission, on a toujours la même chose. Premier bit transmis, c'est ce que vous avez ici, premier bit transmis, va vous dire, dans le cas de, de la destination, si c'est une adresse individuelle ou de groupe. Ou un SAP, pardon, individuelle ou de groupe. Alors ça c'est complètement stupide aussi, parce que généralement une entité protocolaire ne parle qu'avec une seule. Donc ça, ça sera zéro. Ensuite, vous avez un bit qui va vous dire universel ou local. Pareil, ça veut dire, est-ce que j'ai payé mon, mon impôt à les 3e pour avoir un numéro bien à moi ou j'utilise ce que je veux. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on avait vu sur, euh, sur Internet. <rire> on a vu l'adressage. Et ensuite, il vous reste 6 bits pour numéroter votre numéro ça. Alors au niveau de la, la source, c'est pareil, sauf que le premier bit, à un moment là, on ne peut pas avoir un groupe qui parle à une machine. Vous allez avoir une machine, c'est toujours une, machine, une entité protocolaire, par ici, qui va parler. Donc c'est utilisé pour indiquer si c'est une commande ou une réponse. Donc, peu d'intérêt aussi pour ce bit. Universel ou local. Et ensuite, vous avez 6 bits qui vont numéroter <coughs> votre protocole de niveau supérieur. Alors déjà là, on perd un octet parce qu'on répète deux fois la même chose. Donc vous verrez... Dans toutes les trames LLC que vous allez voir, vous allez avoir deux fois la même valeur ici pour indiquer la couche protocolaire qui parle avec telle autre couche protocolaire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir Donc ça, c'est quelque chose qui change par rapport à HDLC, c'est-à-dire qu'on on n'a pas l'adresse de niveau physique, mais on va avoir ici les entités protocolaires. Donc, au niveau 2, qui vont dialoguer. Au niveau 3, pardon, qui vont dialoguer. Donc, on, on double ce champ. Ensuite, on a un champ contrôle. Et le champ contrôle, ben, on ne sait pas trop. Des fois, il vaut un octet. Des fois, il vaut deux octets. Donc, on verra par la suite. Et ensuite, on a les données. Alors, vous voyez, par rapport à ce que l'on avait dans HDLC, ici j'ai pas de CRC, j'ai pas besoin de CRC parce que le CRC en fait il est au niveau Mac donc Mac a déjà son CRC donc ça servait à rien d'en avoir un au niveau LLC. J'ai pas l'adressage des stations parce qu'au niveau Mac j'ai cet adressage des stations. Par contre ici je rajoute l'adressage des entités protocolaires de niveau 3 et après donc ce champ qui va me servir pour dire la type de matraque. Oui Entre IP et Ethernet, il n'y a pas de LLC. Donc, ça, mais ça on, on, on le voit, parce qu'il suffit de regarder la valeur du troisième champ. Si sa valeur est inférieure à 1500, c'est une longueur. Et là, je forcerai à avoir du LLC. Et si la valeur ici est supérieure à 1500, une, ça me donne le protocole de niveau supérieur. Et donc, j'envoie tout au niveau supérieur, même un padding éventuel. Donc, on a les deux possibilités. Alors, comme je disais la dernière fois, on va surtout utiliser ça. Donc, dans IP, dans Ethernet, il n'y a pas de LLC. Par contre, euh, si vous regardez ça, où est l'entité, où est le protocole de niveau supérieur dans la trame Wi-Fi Il n'est est pas. Donc, comme il n'y est pas, je serai obligé de mettre du LLC. Donc j'en parle toujours, parce que dans la techno Ethernet, évidemment, on l'oublie. Par contre, dans les technos genre Wi-Fi, on sera obligé d'utiliser LLC. Même si la manière dont on l'utilise, comme on le verra par la suite, est assez affreuse. Donc, ici, j'ai été voir euh, dans des vieux grimoires euh, presque écrits au Moyen-Âge. Quelles étaient les valeurs possibles pour les champs SAP de euh, de. LF. Alors, il y en a certains que vous allez voir dans la suite, euh, dans votre vie professionnelle. Donc, un qui est le plus fréquent, vous verrez, c'est la valeur AA, donc qui est pour snap. On verra ce que ça veut dire euh, tout à l'heure. Et l'autre que vous allez voir très fréquemment aussi, c'est la valeur 42 pour Spanning Tree. Donc, Spanning Tree, c'est un mécanisme entre ponts. On en a, on avait déjà un peu parlé au, au début du cours. Pour rappeler, il y avait une question, c'était qu'est-ce qui se passe si on met plusieurs ponts sur un réseau Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas Et donc la réponse était, ça dépend. Parce que si on a des boucles, ça ne marche pas. Et donc le Spanning Tree, c'est un moyen d'éliminer les boucles. Donc ce qui fait que c'est un trafic périodique que vous verrez aussi sur votre réseau. Mais généralement, les trames que vous allez voir, c'est spanning tree ou snap. Et le reste, vous pouvez oublier. Ce n'est pas, pas très fréquent. Alors, maintenant, le champ contrôle. Je vous ai dit, on était en FABME et puis en SABM, comme ce que vous avez pu voir l'année dernière avec HDLC. Donc quelle est la différence entre SABM et SABME à part le fait qu'il y a un E au bout C'est que la taille des compteurs a été augmentée. Si vous vous rappelez, dans HDLC, vous avez des trames non numérotées, un numbered, des trames d'informations, et des trames de supervision. Donc les trames d'information contiennent deux compteurs, un champ NS, qui est le numéro de la séquence que vous êtes en train d'émettre, et un champ NR, qui indique le numéro de la prochaine trame attendue. Et au niveau des trames de supervision, vous n'avez que le champ NR, et par contre vous avez plusieurs types de trames de supervision, Receiver Ready, ça veut dire tout va bien, et voilà ce que j'attends, Ensuite, reject, j'ai reçu une trame hors séquence, voilà ce que j'attends. Et receiver not ready, tout va bien, mais j'ai plus de mémoire, donc il faut m arrêter de m'envoyer de l'info. Ça, c'est le mécanisme de contrôle. Et la beauté, donc je pense que l'année dernière, vous avez tous été admiratifs devant la beauté de ce protocole, parce qu'en HDLC, en un octet, on arrivait à coder plein de trucs un protocole d'anticipation et un protocole de contrôle de flux, des de reprises sur erreur, etc. Donc tout ça marchait bien sur un seul octet. Alors le seul problème qu'on avait, c'est qu'on a une fenêtre d'anticipation de 7. C'est-à-dire que je peux émettre 7 trames non acquittées. Bon, ben, dans les années 70, quand on avait des liaisons à 2 Mbps, voire moins, eh bien, ça allait. Par rapport au temps de propagation, ce n'était pas, pas trop gênant. Maintenant, quand je suis à 10 Mbps, 100 Mbps, eh bien, je risque, si je n'ai que 7 trames d'anticipation, une fenêtre d'anticipation de 7 trames, eh bien, d'émettre mes 7 données et puis attendre après un long... Alors, le schéma est mal fait ici. Mais je peux me retrouver avec quelque chose... J'émets mes trames, mes 7 trames, et après, long silence, le temps de récupérer un acquittement, et ensuite, je me retrouve à émettre de mes trames quand je reçois les acquittements. Donc, pas mal de silence ici, lié au fait que mes compteurs sont relativement limités. Donc, en mode étendu, ce que l'on va faire, c'est passer les compteurs de 3 bits à 7 bits. Donc, c'est ce qu'on voit très bien au niveau de la trame d'information. La trame d'information commence toujours par un bit à zéro. Ensuite, on a 7 bits pour le numéro de la trame que l'on émet, le bit PF, et ensuite, 7 bits pour indiquer le numéro de la trame attendue. Donc, ça, c'est parfait, on ne perd pas, de... perd pas de la minas. Par contre, pour les trames de supervision, je garde le compteur NR sur 7 bits, par contre ici, j'ai toujours que 3 trames de supervision, donc je perds ici 3 bits pour, euh, qui correspondraient à des valeurs du compteur. Oui. Oui, ça me voit les photos, c'est également du passé NS du 3 à 7, c'est le nombre de la largeur de la filette Oui, c'est-à-dire que ce qu'on avait vu l'année dernière, enfin, peut-être pas vous, ici, c'est que, par exemple, je mets ma trame I. 0, 0. Je me passe sur un compteur à 3 bits. Je ne vais pas faire 127 trams. Je reçois, donc j'ai I0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai I, 7, 0. Je reçois Receiver Ready, 0. Qu'est-ce que je peux en déduire Là, j'ai une ambiguïté. Ça veut dire, parce que tout, bien, tout a bien été reçu. Et donc là, dans ce cas-là, je dis, le numéro de la prochaine trame attendue, c'est 7 plus 1. Comme je suis modulo 8, ça me fait 0. Ou ça peut être, rien n'a été reçu et j'attends toujours la trame 0. Donc là, ce truc-là est ambigu. Donc ce qu'on avait dit, c'est que la taille maximum de la fenêtre d'anticipation, c'était la valeur du compteur, moins 1. Donc sur 3 bits, je peux avoir 2 puissance 3 euh, valeurs, donc ça me fait 8, moins 1, ça fait 7. Donc ça veut dire que ici, sans ambiguïté, je peux numéroter cette trame pour que mon protocole marche. Le problème, c'est si mon temps de propagation est trop grand, eh bien, où le temps, la vitesse d'émission des informations est très courte par rapport au temps de propagation, eh bien je peux me retrouver avec ici un acquittement qui va arriver euh, très loin. Donc normalement mes timers sont adaptés à, cette, à ça. Par contre, ça veut dire que ici, comme je suis obligé de m'arrêter pour éviter les ambiguïtés, et si j'envoyais 10 fois ça, si j'ai RR3, ben, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc je dois avoir une unicité de numérotation ici. Donc quand j'ai des longs RTT, donc round trip time, et que les temps de transmission sont relativement courts, eh bien je n'arrive pas à avoir une transmission continue. Et donc pour éviter ce problème sur des réseaux haut débit, comme les réseaux Ethernet ou autres, eh bien on augmente la taille des compteurs. Donc ici je me retrouve avec 2 puissance 7 valeurs. Donc je peux, envoyer, je peux faire 228 numéros. Et donc j'ai le droit d'envoyer 227 trames avant de, de m'arrêter parce que je n'ai pas reçu d'appui. Donc un meilleur remplissage du, du canal. Donc on a ça, mais en mettant notre compteur sur cette bit, on gaspille un peu de, de bits ici dans les trames S. C'est pas un drame hein, puisqu'on est en plus haut débit. Par contre, ce qui est un drame, qui va nous casser les pieds, c'est que maintenant, la longueur de mon de ma trame, de mon entête va varier. Si j'envoie une trame de type U, mon champ contrôle va aucun octet. Si j'envoie une trame de type I ou de type S, mon champ contrôle est sur deux octets. Donc la taille de l'entête sera, sera variable. Alors, si on regarde les trames... Donc SAPME, Set Asynchronous Balance Mode Extended, donc sur ces 7 bits, Disconnect UA et DM, Disconnect Mode, et eh bien, les trames I, les trames de supervision, ça, c'est du type 2. Type 2, donc orienté, connexion. Je ne parle pas du type 3, je vais parler que du type 1, où ici, vous avez la trame UI, number Information, qui va être le datagram. Donc quand vous allez émettre des trames de type 1, eh bien, vous verrez ici la valeur 3 en décimal, en hexadécimal. Bon, décimal. Hein, je vous rappelle, le bit ici, le bit de poids faible est à gauche et le bit de poids fort est à droite. Donc quand on représente numériquement, on a la représentation inverse. Donc on a 0000001 et ça ça correspond à la valeur 3. D'accord Donc, ce que vous verrez, vous, à 99,999999% dans les réseaux locaux, quand vous aurez du tramage LLC, ce sont des trams de type 3. Donc, c'est à peu près la seule chose que vous verrez. Le reste, vous pouvez oublier. Euh, ce n'est pas vraiment utilisé dans... Pardon de type 1, pardon, avec la valeur 3. Alors, on va, on va reprendre donc avec un petit exercice qui va nous, nous permettre de, de comprendre les, les limitations de, de cette encapsulation qui n'est euh, vraiment pas une des merveilles de l'informatique et des réseaux. Donc, euh, combien de protocoles de niveau 3, on peut, de protocoles différents, on peut transporter, on peut coder dans une trame LLC. Ce qu'il faut ici, c'est regarder le... Euh, attendez. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Donc, si je regarde ici où je vais coder les protocoles de niveau 3, donc, c'est dans les champs, ça. Là. Donc dans les champs en salle, j'ai un certain nombre de bits ici utilisés. Et donc combien officiellement de, de protocoles je peux avoir donc Combien les 3e pourraient se faire d'argent en enregistrant des, des protocoles au de niveau 3 Donc on a le premier bit individuel ou groupe, ça on ne peut pas l'utiliser. Le bit universel ou local, si c'est au niveau officiel, on va être universel, donc à zéro. Donc il ne reste ici que 6 bits qui servent pour numéroter les protocoles. Donc, vous avez 6 bits. 6 bits pour le champ SAP. Donc, ça veut dire que l'on peut avoir 2 puissance 6, c'est-à-dire 64 protocoles de niveau 3 qui seront définis. Si on regarde Ethernet, combien on pourrait en avoir Combien on peut avoir de protocoles de niveau 3 différents avec Ethernet oui. Voilà. Donc, ce qu'on va avoir, c'est si vous regardez le, le champ Ethernet, hein, l'entête Ethernet, adresse destination, adresse source. Et ensuite, vous avez ici type ou longueur sur 2 octets. Donc 2 octets, ça veut dire que vous avez deux puissances 16 valeurs possibles. Donc 65 535, 36 si on prend le 0. Par contre, ce qu'on avait vu, c'est que normalement, alors pour faire un peu plus formel, on a des valeurs qui nous indiquent la longueur de la trame donc les valeurs qui nous indiquent la longueur de la trame, font que comme la trame peut faire 1500 octets de maximum, eh bien, on doit retirer ça. Et donc, ça fait à peu près 64 000 valeurs possibles. Donc, j'ai 64 000 valeurs possibles de protocole de niveau 3 et 64 possibles si j'utilise LSE. Alors, donc, déjà, il y en a moins par contre c'est pas trop gênant parce qu'en fait les protocoles de niveau 3 hein, vous n'allez pas en avoir beaucoup vous allez avoir maintenant si vous regardez un réseau vous allez avoir ipv4 ipv6 arp deux trois trucs euh, un peu bizarroïdes mais euh, c'est plutôt ce qui va être gênant c'est qu'on va pas avoir le même codage c'est à dire que ici je vais avoir un code par exemple pour rappeler en ethernet pour ipv4 c'est la valeur 800 en hexadécimal. Ben ça, je ne peux pas le mettre dans une trame dans un, dans un champ SAP LLC. Parce qu'en champ SAP LLC, c'est 6 bits. Et là, c'est 2 octets. Donc, on va avoir les mêmes protocoles qui vont être représentés par, par des valeurs différentes. Donc, ce n'est pas très joli. Alors, quelle est la longueur d'une entête de LLC type 1 Donc, si on regarde. Le, le format. Et... Donc, qu'est-ce que je vois au niveau de l'entête J'ai deux octets pour DSAP et SSAP, et puis un ou deux octets. Donc là, il faut prendre une décision. On est en type 1. Donc, type 1, on a des exemples de, de trames par la suite. Donc, type 1, c'est toujours un octet pour le champ contrôle. Donc ça veut dire que ici, l'entête sera donc, sur 3 octets. Oui Oui, ça devrait faire tout. Ça devrait faire 34 Si je... Si je savais calculer. La différence même a 1500, c'est parce que si on regarde les codages, donc les valeurs entre 0 et 1500 servent à coder une longueur. quest ce qu'il y a après, ça ne peut plus être une longueur, du moins dans les premières versions du standard. Et donc normalement, on les utilise au niveau Ethernet pour coder un protocole. Donc quand vous regardez une trame qui circule sur le réseau, si vous voyez que ce champ est supérieur à 1500, vous savez que c'est un protocole. S'il est inférieur à 1500, c'est une longueur. Donc, on a déjà répondu à la question à tout à l'heure, justement. C'est est-ce qu'on obli est obligé de mettre une encapsulation LLC sur Ethernet Ben non. Parce qu'on a justement cet échappatoire qui permet de coder directement un protocole de niveau. 3 sur Ethernet, avec le risque de faire remonter le padding au niveau 3. Donc il faut que votre protocole de niveau 3 soit capable d'éliminer le padding, sinon on pourrait avoir des, des problèmes. Mais IP, ARP, IPV6, enfin à peu près tous les protocoles qu'on a, sont au courant de ce danger et donc vont avoir des méthodes pour éliminer le padding. Donc ça ne pose pas de problème et là on a une communication directe, ce qui est relativement plus simple. Alors, maintenant on a une trame qu'on avait commencé à désassembler la dernière fois. On vous rappelle, on a cette partie-là qui est simplement la position des octets dans, dans la trame. Et la partie ici où on ne voit que des chiffres, c'est donc le dump en hexadécimal de la trame Ethernet, ou 802.3, on ne sait pas encore qui a circulé sur le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois On avait vu, enfin, si on le sait, c'est du 802.3. On avait vu ici l'adresse source, l'adresse destination, pardon, qui était une adresse multicast. On a l'adresse source ici. Et on avait donc une valeur 26. 26, ça nous donnait euh, donc une valeur 26 en hexadécimal. C'est inférieur à 800. En hexadécimal, donc on savait que on était dans une lecture 802.3 pure et dure du standard, c'est-à-dire que derrière, on a une encapsulation LLC. Alors, ce que l'on avait vu aussi, c'est que 26, ça s'écrivait, donc si je voulais convertir 26 en décimal, donc 0x26, ça c'est de, de l'hexadécimal, donc comment je fais Je fais 2 fois 16 plus 6. Or, une ligne, si vous regardez ici, une ligne, c'était 16 caractères. Donc, ça vous fait 2 lignes plus 6 caractères. Ou 6 mots. Donc, une ligne, 2 lignes, c'est celle-là. 2 lignes complètes. Et 6 mots, 6 euh, octets. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, ce qu'on avait vu, c'est que cette partie-là était du bourrin. Donc là, on avait éliminé le bourrage. Maintenant, il faut savoir à qui on redonne ce truc-là. Et donc, on est obligé de voir les protocoles de niveau supérieur. Et ça, on sait qu'on a une encapsulation LC derrière. Donc comme on a une encapsulation LC, bah, on peut aller voir à quoi correspond ces champs. Et aussi, si c'est une trame, j'étais assez pervers pour Chercher une trame, euh, mettons, de type I sur un réseau, ou si c'est une trame IU, euh, EU, Information and Number. Puisqu'il y a des données, c'est soit I, soit IU. Ça ne peut pas être supervision, ça ne peut pas être couverture de connexion, parce que l'entête LLC est là. Et donc, si on n'avait pas une trame information, information numérotée, et bien en fait, tout le reste devrait être du bourrage. Et là, on voit que le bourrage s'arrête là. Donc, il y a des données. Donc, c'est i ou iu. Donc, qu'est-ce qu'on a Donc, ici, on a évidemment notre entête Ethernet. Donc, on l'oublie. À partir de là, à 42 42 commencent les données euh, Ethernet. Et on sait, parce que le champ est inférieur à, à euh, 1500, ou 5 décès, je crois, en hexadécimal. Donc, on est ici sur une encapsulation Lc. Si on avait eu quelque chose, par exemple, 800 ici, ben on aurait dit ça, les données, c'est de l'IP. Là, on sait, ne on sait pas quel niveau 3, par contre, on sait qu'on a obligatoirement une encapsulation LLC. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben regarder les champs ici, en fonction donc, de la trame LLC qui nous a été donnée. Donc, on sait que le premier octet, c'est le dessin, Le deuxième octet... C'est le FSA, fait que généralement le premier octet est égal au deuxième octet. Donc là c'est le cas, 42, 42. Donc on voit le tableau précédent ici. Et la valeur 42 nous dit qu'il s'agit du protocole Spanning Tree. Donc, on sait que c'est du Spanning Tree. Alors maintenant, est-ce que le Spanning Tree mode travaille en mode connecté ou en mode datagramme ça, on ne le sait pas encore. On n'a pas encore étudié de spelling tree. Donc, on doit regarder l'octet ou les deux octets suivants. Est-ce que je suis en, en mode datagramme ou en mode connecté Donc Qu'est-ce que je fais ben, J'écris le premier octet en décimal, en binaire. Donc, j'ai 0,3. Et je vais regarder les bits, les premiers bits de 0,3 qui va me donner la nature de la trame. Donc si j'ai, par exemple, vous bon, voyez les représentations ici sont inversées, si ça commence par 1,1, ça sera une trame de type I, de type euh, S, si, euh, de, non numérotée, donc de type U, si ça commence par 1,0, ça sera une trame de type S, si ça commence par 0, eh bien ça sera une trame de type I, et dans les deux derniers cas, S ou I, eh bien, je dois prendre l'octet suivant comme étant faisant partie du champ contrôle. Ici, 3 en binaire. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Premier bit significatif est là. Hein Donc à droite. Le dernier bit significatif est à 0. Donc comme ici, on avait le sens de lecture de, de l'œil. Premier bit transmis, c'est un 1. Un 1, 1. Donc ça, ça m'indique qu'il s'agit d'une trame non numérotée. La valeur derrière me dit qu'il s'agit donc d'une trame Unnumbered Information. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'en déduis Donc, ici, je sais que c'est d'un type 1, que c'est que sur un octet, et donc la suite, ce qui suit le 3, ce sont des données LLC. Des données LLC qui vont aller jusqu'au bout, donc jusqu'à l'endroit où on avait éliminé le panier. Oui. Alors c'est pas la transmission. C'est la représentation sur le papier. Donc, quand, par exemple, si on prend l'adresse, c'est peut-être plus clair au niveau de l'adresse. Si vous vous rappelez, dans un des slides au début, on avait une adresse multicast. C'est quelque chose qui commence avec un bit à 1 ici. Et après, on a des trucs qui sont pas zé... qui ont forcément un bit à 0. Et après, on a par exemple ici une adresse de diffusion. Donc, en fait, je regarde octet par octet. Et j'ai 0,1. Donc je l'écris de cette manière-là. Et là, j'ai une représentation numérique. Donc quand j'ai une représentation numérique, je la lis dans ce sens-là. Donc le premier bit transmis est celui-là. Tandis que quand je lis un livre, mon œil le parcourt dans ce sens-là. Donc ça, c'est toujours un problème de, de représentation de l'écrit. Dans quel ordre je... J'écris sur du papier, je n'ai pas de séquence sur le papier, donc je suis obligé de lire. Que si je dis dans, mon, dans ma trame, j'ai envoyé 1 et 0 et 1, ainsi de suite, dans quel ordre on va le lire Dans ce sens-là ou dans ce sens-là Donc normalement, quand je dis de manière littérale, votre œil lit comme ça, on va mettre 0 plutôt. Donc, vous savez que le premier bit transmis, c'est 1, ensuite 0 et 0. Par contre, quand je vais l'écrire de manière numérique, eh bien, on va le lire dans ce sens-là. Donc, c'est juste un problème de représenter l'ordre de transmission sur une feuille de papier. Ce n'est pas une question technique d'ordre de, de transmission. C'est simplement comment arriver à l'écrire. Et c'est pour ça que quand vous allez... Sur un tableau, comme ici, eh bien, au-dessus du tableau, on représente l'ordre dans lequel les bits sont transmis. Donc comme ça, vous pouvez vous retomber sur vos pieds. Donc ici on a une trame de type 1, donc un number information, et ensuite des données. Bon, on va essayer maintenant, quand on connaîtra le spanning tree, peut-être qu'on pourra voir ce que contient ces données.